Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le guide ultime pour devenir millionnaire. Dans cette vidéo, nous allons discuter des étapes clés pour atteindre la richesse financière. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Étape 1. Établir des objectifs financiers clairs. La première étape pour devenir millionnaire est d'établir des objectifs financiers clairs. Établissez un budget, définissez vos objectifs d'épargne et de dépenses et travaillez sur des moyens de les atteindre. Étape 2 éduquez-soi-même sur les finances personnelles. La deuxième étape est d'éduquer soi-même sur les finances personnelles. Apprenez à gérer votre argent de manière efficace, à investir de manière judicieuse et à éviter les pièges financiers. Étape 3 économiser et investir. La troisième étape est d'économiser et d'investir. Économisez autant que possible et investissez dans des produits financiers tels que des fonds communs de placement, des actions et des obligations. Étape 4. Développer une source de revenus passifs. La quatrième étape est de développer une source de revenus passifs. Trouvez des moyens de gagner de l'argent en dehors de votre travail principal tels que location de biens immobiliers ou l'investissement dans des entreprises en démarrage. Étape 5. Continuez à apprendre et à s'adapter. La dernière étape est de continuer à apprendre et à s'adapter. Restez informés des tendances financières et économiques, et soyez prêts à ajuster votre stratégie en conséquence. Conclusion. En suivant ces étapes clés, vous pouvez devenir millionnaire. Cependant, il est important de se rappeler que cela prend du temps et de la persévérance. Restez concentré sur vos objectifs financiers et continuez à apprendre et à vous adapter pour atteindre la richesse financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le guide ultime pour devenir millionnaire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus détaillée sur les étapes à suivre pour devenir libre financièrement.